Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à, à mes questions. Je voudrais commencer par te, te demander euh, la, la, la, ce qui se passe toi, entre ta passion pour l'astrophysique et aussi ton engagement politique et écologique. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de, de contradictoire de, En gros on passe de l'abstraction à la politique ou c'est complètement complémentaire euh, S'intéresser à l'univers passe, en gros, par s'intéresser euh, à la Terre. Bah, écoute, moi, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut euh, accepter que nous sommes tous très fondamentalement et très profondément multiples. Voilà, moi, j'aime euh, la physique, comme tu dis, mais j'aime aussi euh, Genet et Bach, j'aime euh, Pasolini et Booksthout, j'aime Einstein et l'autre et, et et alors voilà. Et pourquoi pas Et je pense qu'on est tous comme ça. C'est pas du tout une spécificité de ma personne. Tu sais, le philosophe Deleuze euh, aimait à dire que la pensée fonctionne souvent sur un mode vicinal, comme ça, en rhizome. Moi, j'aime assez cette idée, et je suis un peu fatigué de l'espèce d'injonction à la cohérence. Tu sais, quand on, on, moi, on me dit souvent "Donc, pour vous, en tant qu'astrophysicien, mais je suis pas astrophysicien." Je pratique un peu d'astrophysique, mais si je dis « je suis astrophysicien », ça laisse entendre que mon maître est entièrement implosé dans cette activité professionnelle, ce qui, heureusement, n'est vrai pour aucun d'entre nous. Donc moi, je pense qu'il faut, ou tout le moins qu'on a le droit, d'être un peu poète. Voilà, C'est-à-dire de s'autoriser une sorte d'imprécision, de, de multiplicité globale, tout en demeurant, bien sûr, extrêmement Concret, extrêmement précis et extrêmement rigoureux au niveau du local. Oui, en gros, tu veux dire qu'on vit dans un monde, une société où on essaie vraiment de nous mettre dans des cases, c'est ça Et que dès qu'on oui. sort... Oui. Oui, et puis j'aime bien cette idée quand même que euh, nous ne sommes pas notre métier, tu vois. Euh, je trouve qu'on a tellement survalorisé l'activité professionnelle ou le niveau d'études ou les diplômes comme étant définitoires de notre être qu'il y a là une très grande violence, voilà. Donc euh, évidemment, un, un épicier ou un boulanger ne se définit pas par son métier, mais un astrophysicien non plus finalement, ni plus ni moins, je crois. En, en parlant de violence, tu viens de parler de quelque chose d'une extrême violence, est-ce que de nos jours, on peut maintenant faire, à ton avis, un lien logique et scientifique entre l'augmentation des pandémies et l'irrespect pour la nature et les animaux Oui, alors c'est un peu compliqué. Euh, moi, la, la première chose que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il n'est pas nécessaire que ce lien existe pour qu'on s'intéresse euh, à l'irrespect, on pourrait même appeler ça euh, l'extraordinaire brutalité, qui se déploie aujourd'hui contre les animaux. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, la pandémie, elle revient vers nous. Nous en sommes les victimes, en partie. Et donc, on se dit bah, il se passe quelque chose de grave, donc il faudrait peut-être changer nos attitudes. Mais je crois qu'il serait quand même opportun de questionner nos attitudes, même si ça ne nous revenait pas à la figure. Tu vois, c'est un peu la même question avec le colonialisme, finalement. On peut défendre le décolonialisme en disant que, finalement, le colonialisme a des effets négatifs, même pour les colonisateurs. Mais enfin, cet argument est faible, je crois qu'il faudrait s'opposer au colonialisme même s'il n'y avait pas ces effets-là. Néanmoins, comme tu le sous-entends, je crois qu'il y a un lien probable. Alors pas forcément pour cette pandémie particulière, parce qu'il est impossible évidemment de retracer très précisément toute la chaîne historiale du virus auquel nous faisons face, mais en revanche, il y a un lien tendanciel. Voilà. C'est-à-dire qu'il est à peu près acté maintenant, effectivement, que la manière dont sont traités les animaux, à la fois de par l'élevage industriel, à la fois de par les marchés vivants, et surtout de par l'atrophie des espaces de vie, qui fait qu'ils n'ont simplement plus de lieu pour exister, euh, contribue très clairement euh, au passage de la barrière des espèces, et donc à l'émergence effective euh, de, de pandémies, y compris pour, pour l'humanité. Alors, c'est vrai que on pourrait objecter, mais il y avait des épidémies gravissimes avant l'élevage industriel et avant la déforestation. Et cet argument est vrai. Mais ce qui compte, c'est la fréquence et la tendance. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui nous disent ⁇ Mais pourtant, dans le très très très très lointain passé, il y a eu des épisodes de réchauffement climatique. ⁇ Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a déjà eu des épisodes de réchauffement climatique, mais pas du tout aux mêmes échelles de temps, et pas du tout pour les mêmes raisons, et pas du tout avec les mêmes conséquences. Parce que c'est la temporalité qui change tout, hein, dans le changement du climat, dont aujourd'hui l'homme est responsable. Et donc en résumé, je crois qu'effectivement, on peut être à peu près assuré que la manière dont on détruit la nature, euh, le vivant euh, et la légitimité propre des autres habitants de cette planète engendre une recrudescence de pandémie, sans qu'on puisse évidemment individuellement retracer l'origine de, de chacune date. Et par rapport aussi, quand on continue avec l'impact en fait de, de l'homme sur la planète et sur ce qui nous revient à la figure, euh, un lien entre pollution, pollution faible et vie sauve est, est établi de, depuis longtemps, mais là il y a un récent rapport alors je, du Center for Research and Energy on Clean Air au Royaume-Uni, qui démontre que la baisse de la pollution depuis quelques mois a sauvé au moins 11 000 vies en Europe, genre des, des enfants qui sont moins nés prématurément, des cas d'asthme beaucoup plus faibles. Donc, malgré ça, qu'est-ce qu'on fait on, on repart comme avant C'est ce que beaucoup de gens ont envie de faire, il me semble. Et oui, et encore plus fort possible. Bon, je plaisante, bien sûr. Euh, alors, ce, ce chiffre, euh, il est un peu, là encore, délicat à interpréter. Hein. Moi, je crois que par rapport au problème de pollution, qui est énorme, euh, il ne faudrait pas tellement parler... En nombre de morts dues à la pollution. Parce que, évidemment, si quelqu'un meurt deux jours plus tôt, c'est pas très grave. Je le dis 90 ans, et 90 ans moins deux jours, c'est pas dramatique. Je, je crois que ce qu'il faudrait quantifier en réalité, c'est la diminution d'espérance de vie qui est associée à la pollution. Et ça, ce sont des études qui sont en cours, c'est extrêmement délicat. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, on a évidemment de quoi conclure de façon non ambiguë qu'il y a un problème énorme de pollution. Donc, euh, on peut donner d'autres chiffres. Hein, dans le European Heart Journal, qui est un, une revue sérieuse, bien sûr, de, de médecine, euh, fut publié il, il y a quelques mois un article qui montrait qu'il y avait environ 800 000 morts par an en Europe à cause de la pollution. Donc, ce sont des chiffres incroyables. Quand je, je lis ça, j'ai cru au départ que j'avais mal compris, que j'étais pas assez expert pour... pour, pour appréhender la signification de l'étude. Mais non, non, j'avais bien compris. Donc ce sont des chiffres euh, démesurés, euh, même incommensurables, euh, à avec l'épidémie à laquelle nous faisons face en ce moment. Et par conséquent, effectivement, euh, revenir à la normale, euh, c'est la pire folie. Euh, je, je trouve que si maintenant, avec ce petit jeu là, comme ça, qui est subrepticement euh, immiscé en quelque sorte dans le système, on n'en profite pas, pour faire face sérieusement à l'analyse de cette espèce de métacrise qui est en cours alors vraisemblablement euh, tout est perdu. Dire, si on ne le fait pas maintenant je ne vois pas quand est-ce qu'on pourra le faire parce que ce qui est actuellement à l'œuvre, moi c'est ce que j'appellerais un crime contre l'avenir. Un crime en quelque sorte contre l'ontologie de la vie, c'est-à-dire contre la vie elle-même. Jamais nous n'avons euh, placé finalement, enfin jamais vraisemblablement le vivant, ne s'est trouvé dans une situation aussi crispée et même aussi euh, inquiétante que celle que nous traversons. Donc effectivement, euh, si on ne fait pas face maintenant aux questions de fond, si on ne devient pas un peu sérieux, c'est-à-dire euh, euh, pas simplement en réagissant épi épidermiquement à quelque chose qui nous inquiète, mais vraiment en travaillant la hiérarchie des violences faites à la vie, je ne vois pas quand est-ce qu'on le fera donc, euh, j'espère que cette occasion sera saisie. Et pour parler de ça plus précisément, en fait, ce, ce changement de société euh, qui, est, qui est nécessaire, vraiment nécessaire, parce que, comme tu disais dans un entretien récent, euh, en fait, ce qu'on faisait avant, c'était presque un suicide collectif, et on nous demande de revenir à ce mode de vie qui entraîne un suicide de, de, de, de la Terre, de, des habitants de cette planète, etc. Euh, comment faire pour rendre ce changement de société jubilatoire et pas punitif, pour éviter les accusations de, de fascisme vert, des fois qui rattrapent les appels à la, à la décroissance, par exemple. Oui, oui, oui c'est assez incroyable ces, ces accusations, et c'est même scandaleux pour ne pas dire euh, émétique euh, Qu'il faut être euh, étriqué de l'âme pour imaginer qu'un monde différent serait nécessairement triste c'est ça en fait le, le problème, c'est ce manque incroyable d'imagination de ceux qui ne peuvent pas comprendre que l'état du monde il y a trois mois n'était pas nécessairement le meilleur état du monde possible. Et quand on regarde de près, c'était même en réalité un monde qui était non seulement contingent, c'est-à-dire qui pourrait être autre, hein, il n'y avait aucune nécessité logique à ce que nous soyons dans cette situation-là, mais également un monde ultra-violent. Je voudrais quand même rappeler que quand tout allait bien, avant le Covid-19 il y avait 50 000 personnes qui mouraient chaque jour de la pollution et de la faim. Voilà le monde dans lequel nous étions en train de vivre, un monde dans lequel nous avions déjà éradiqué 60% des espèces d'animaux sauvages et l'essentiel des forêts si on se ramène à l'ère pré-agricole. C'était donc un monde d'extinction massive de la vie sur terre et, avons-le, d'ultra-violence coloniale et sociale. Donc euh, la décroissance, qui fait si peur à ceux qui taxent les écologistes de fascisme, est un mot qui est en fait extrêmement trompeur, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il ne s'agit que de décroissance du produit intérieur brut, autrement dit, du croissance de la, de la décroissance souhaitée du productivisme. Pas du tout d'une décroissance au sens global. L'amour, la créativité, les interactions sociales, les entraides, les idées peuvent croître. Donc ce qui décroît est infime en réalité, parmi ceux qui compte dans le réel. Et ensuite, même du point de vue économique, si on en reste euh, à cette sphère extrêmement euh, limitée de l'existence, si j'oublie l'éthique, si j'oublie le biologique, si j'oublie le médical, et que je regarde que l'économique, même du point de vue économique, c'est complètement idiot d'appeler croissance ce que nous avons vécu depuis la guerre. Comme le rappelle Jean Covici par exemple, on était en train de bousiller notre capital de départ, c'est-à-dire l'existence d'un monde vivable. Ça, même du point de vue strictement cyniquement économique, c'est pas une croissance, c'est une décroissance. Si je vous dis, je vais détruire votre maison pour faire un petit cheval de bois, et que je ne compte que le petit cheval de bois, et que je compte ça comme de la croissance, vous me répondez, mais vous êtes fou, vous avez détruit ma maison. Et c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Donc effectivement, je crois qu'il va falloir s'y mettre rapidement. Et pour parler justement du cadre économique, crois-tu à une révolution verte et des esprits dans un monde capitaliste en économie de marché Bon... Euh... Je pense qu'il y a un problème avec le capitalisme parce qu'il est fondamentalement déraisonnable au sens littéral, pas au sens du jugement moral, hein, au sens de la capacité à se raisonner, comme les Grecs par exemple l'entendaient. Donc ça c'est vrai. Mais je crois que c'est trop facile hein, de faire porter tout le problème sur le capitalisme. Euh, euh, il y avait des injustices sociales extraordinaires et une violence écologique et une violence envers les animaux extraordinaires avant l'invention du capitalisme qui n'est qu'un épiphénomène à l'échelle de l'histoire. Donc, ça serait trop simple d'identifier un ennemi unique. Il y a un problème avec le capitalisme, mais on peut imaginer un monde terrible sans capitalisme. Donc, il ne suffit pas euh, de, de, de croire que tout se passe ici. Il ne suffit pas non plus de croire qu'il y a un problème logique, comme si le, le raisonnement scientifique correct devait nécessairement mener à un monde apaisé. Ce n'est pas vrai, ça. Les dictatures s'en sortent très bien à l'échelle de l'histoire. Et pourtant, elles ne sont pas souhaitables. Donc, la question qu faut, à laquelle il faut aujourd'hui qu'on ose faire face, c'est pas « qu'est-ce qui est logiquement indispensable ?». Il n'y a pas de réponse à ça. Il y a plein de mondes qui sont logiquement possibles. La question fondamentale, elle est politique et elle est éthique. C'est celle de savoir le monde dans lequel nous souhaitons vivre. On peut peut-être, j'en sais rien, je pense que non, à titre personnel, mais on peut peut-être continuer à vivre en tant qu'humanité en réifiant les animaux et en leur faisant subir les violences absolument hallucinantes qui ont lieu en ce moment. Parce que soyons honnêtes, hein, aujourd'hui, le monde, c'est une grande ferme usine pour les animaux. Euh, concrètement, 95% de la biomasse des mammifères, c'est de la viande d'abattage sur pattes. Ce sont des animaux qui ne vont jamais voir le soleil, jamais voir le ciel, jamais avoir une interaction sociale. Donc on a créé un monde qui est l'enfer pour les animaux. Ça, c'est déjà à l'œuvre faut arrêter de montrer aux gamins des biches, des écureuils et des souris dans les, dans les livres. Ça n'existe plus, ça. Le monde, pour les animaux, aujourd'hui, c'est une grosse ferme musique. Voilà ce qu'on a fait. Moi, je crois, pour les raisons qu'on a évoquées, que ça ne sera pas pérenne. Mais il faut aller plus profond que ça. Quand bien même ça serait pérenne, est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est dans cet univers-là qu'on a envie de vivre Et moi, je voudrais que maintenant, on mette cette question sur la table. Je vais terminer avec, je lisais un entretien d'Alain Damasio, là récemment dans « Reporter qui parlait d'un Occident en voie de dévitalisation avancée. En gros, on a tellement peur de la, la mort qu'on oublie de vivre. Euh, comment rêver à un monde, à un monde meilleur, d'après toi, si la peur euh, prend le dessus sur, sur tout le reste Oui, j'aime beaucoup hein, Alain Damasio, on en a fait quelques trucs ensemble et c'est quelqu'un que j'estime énormément. Mais en même temps, on pourrait dire le contraire aussi, hein. On pourrait aussi dire qu'on n'a pas du tout assez peur, en réalité. Euh, on est quand même en train de faire subir à notre environnement, mais au sens fort, pas juste les, les, les arbres, les petites fleurs autour de nous, euh, un niveau de pression et d'effondrement qui n'a vraisemblablement jamais eu lieu dans toute l'histoire de la Terre, euh, si on s'intéresse à ce qui est dû à une espèce de nez. Donc, euh, moi, je trouve finalement qu'on flippe pas assez, en réalité. Enfin, quand l'ONU nous parle de 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, on parle de la guerre, on parle de la guerre généralisée. On parle de choses qui ne sont pas drôles du tout, là. Donc, d'un certain point de vue, je comprends ce que dit Alain, mais d'un autre point de vue, il serait aussi rationnel de paniquer. Et on en est très loin, hein. si on est honnête, honnête. Quand on se couche le soir et qu'on a peur, on a peur pourquoi On a peur d'être viré, on a peur d'être malade, on a peur que nos enfants aient un problème. De, voilà de quoi on a peur. Personne, ou presque, ne se couche le soir avec une boule dans le ventre à cause de la crise écologique. Donc, en fait, on n'a pas commencé à avoir peur, moi, je crois. Et pourtant, il serait rationnel d'avoir peur. Alors, euh, je pense effectivement qu'Alain a quand même raison. Il y a aussi un problème de perte de, de, de, de folie, comme ça, mais de cette folie créatrice euh, qui, qui redonne un peu de sens, finalement, même si ce sens est diffracté dans de multiples directions. Moi, je crois qu'en fait, on peut ne pas choisir, c'est-à-dire d'une part, euh, faire face à l'angoisse légitime Compte tenu du monde que nous préparons, et en même temps, effectivement, s'autoriser, je ne sais pas, moi j'ai presque envie de dire, à être les zadistes de notre propre existence. Voilà, c'est-à-dire essayer de nouvelles zones d'occupation, essayer un peu de se déterritorialiser. Euh, Alain parlait, je crois, d'archipelisation des luttes, et à peu près le même jour, c'était assez drôle, j'avais écrit un article où moi je parlais de fractalisation des luttes. Bon, c'est à peu près littéralement la même idée, le de façon différente. Et je crois que l'urgence, effectivement, c'est de ne pas choisir, c'est-à-dire de, de, de, de se diffracter comme ça à tous les niveaux et aussi d'être extrêmement exigeant sur le niveau de remise en cause. N'oublions pas que tout ce qui était à l'œuvre il y a trois mois est déconstructible. Ça pourrait être différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rage de tout le passé. Il y a des choses qui étaient très belles dans notre monde. Mais ça veut dire qu'en droit, tout peut être remis en cause et ça, je crois que maintenant, il est indispensable d'y faire face.